Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. On nous reviendra à faire... Quelque chose, les doigts dans le nez. Et, tu as que est se Il y un C'est Il Il ton examen, je passé les doigts dans le nez. fini Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. 彼は<音声> SUR SON 31 これは衣服を着るっていう意味なんですけれどもやっぱり年が終わったら 12月の31日みたいに t'es mis sur ton 31. WOW! 31 je que je que c'est bien entendu. Faire la grasse matinée Faire la grasse matinée C'est bon, c'est vrai. Donc, je pense que je vais utiliser la grasse matinée. J'ai fait la grasse matinée. Aujourd'hui, j'ai fait la grasse matinée. Je vais utiliser la grasse matinée. Rouler dans la farine Rouler dans la farine. quoi? T'as tu, tu t'es fait rouler dans la farine. C'est une escroquerie, tu t'es fait rouler dans la farine. Ça guideur, t'amasalis taïor, tu es fini. C'est quoi, la